Pour cet exercice, nous allons commencer par aller chercher LibreOffice Calc. Je laisse le temps de s'ouvrir. Et je commence par mettre dans la première case X et dans la deuxième cellule, dans la cellule A2, 3X. Ici, je vais mettre une valeur aléatoire entre moins 10 et 10. Et voilà, une valeur aléatoire est sortie. Une deuxième, une troisième et je vais pouvoir en faire autant qu'on veut. Je diminue l'écran pour aller voir euh, jusqu'à la colonne V. Je décale ma poignée et... Il a donc calculé des valeurs aléatoires entre moins 1 et 10. Je centre mes valeurs et euh, je vais légèrement raccourcir mes colonnes, par exemple en mettant 0,8 cm. Je augmente le pourcentage pour mieux voir. Dans la cellule B2, je dois calculer 3x, donc 3 fois... B1. Je prends la poignée en bas à droite et là, il a calculé 3 fois C1. 3 fois 9, 27. Je décale. Il a calculé 3 fois D1. Et je vais pouvoir continuer ainsi de suite. Les valeurs de X changent à chaque fois, mais euh, dans la ligne 3X, c'est toujours 3 fois la valeur du dessus, parce que je veux calculer 3X. Je vais mettre des bordures à mes cellules et j'enregistre. Pour cela, je vais dans « Devoir Mat, Nouveau dossier » et je crée un dossier que j'appelle par exemple « Statistique ». Je double-clique dans ce dossier et je donne un nom à mon fichier, par exemple « exo1.ods ». Voilà, c'est son nom. Je fais un graphique de ces valeurs. Donc je désélectionne, insertion, diagramme. Je ne touche à rien tant que ce n'est pas arrivé. Et là, attention, je vais aller dans dispersion. Plage de données. Mes données sont en ligne. Hein? Donc je, fais en, je coche en ligne et pas en colonne. Et la première colonne, c'était une étiquette. Oui. Euh, je vais remettre la grille en X et en Y pour mieux voir. Et voilà. Et en fait, tous les points de mon tableau sont maintenant affichés sur mon graphique. Je diminue un peu ce graphique et je le mets en dessous de mon tableau. Et par exemple, donc quand X vaut moins 3, je vais à moins 3, Y vaut moins 9. Quand x vaut 0, y vaut 0. Quand x vaut moins 7, je vais à moins 7 en x, je tombe sur moins 21. Quand x vaut 9, je vais à x égale 9, je tombe sur y égale 27. Et ainsi de suite. CTRL-S pour enregistrer. Et je vais chercher à prendre une photo de ça. Donc je me mets sur aperçu. Et ensuite, je vais changer ma page, je vais la mettre en paysage. Donc dans format page paysage, et je vais mettre toutes les marges à 1 cm. L'entête, ce n'est pas à la peine de la mettre. Pied de page, pas la peine de mettre. Et ma page est en format paysage. J'augmente un peu le pourcentage. Je prends le module, le logiciel capture d'écran. J'attends qu'il arrive sans rien faire. Il arrive, il y a nouveau, je le laisse cette fenêtre et moi, je vais sélectionner ce truc là. Je clique sur la disquette pour enregistrer dans documents, devoirs, maths, statistiques et euh, je donne un nom à ce premier graphique que j'appelle par exemple 1.png. Je vais ouvrir un fichier texte. Dans ce fichier, je note ce que j'ai fait, c'est-à-dire quand je calcule 3x pour des valeurs de x comprises entre moins 10 et 10, les résultats que je trouve sont données dans le tableau ci-dessous. Alors là, il m'a tout barré. Je fais CTRL-Z, il enlève le barrage automatique. Ce qui se représente graphiquement par la droite d'en dessous. Et là, je vais aller dans Insertion image, je prends dans devoir maths statistique l'image numéro 1 et voilà j'ai donc les valeurs du tableau et la droite j'enregistre donc fichier enregistrer sous devoir maths statistiques, je laisse le point ODT et j'écris exo1.ODT voilà je reviens sur mon tableur, je ferme l'aperçu je descends Et je vais à nouveau calculer des valeurs X. Et cette fois-ci, je vais lui demander de calculer 1 plus X carré. Carré, j'appuie sur euh, l'accent circonflexe 2. Je fais entrer et hop, il me le met automatiquement. Dans X, j'écris euh, égal. Je vais augmenter un peu le pourcentage égal et à nouveau une valeur aléatoire euh, entre moins 20 et 20 par exemple, donc aléa point, point j'ouvre la parenthèse, moins 20 point virgule 20, entrée, et il a calculé une valeur aléatoire entre moins 20 et 20. Je vais euh, jusqu'à la colonne O, je diminue mon pourcentage pour aller jusqu'à la colonne V, et il m'a mis des valeurs aléatoires entre moins 20 et 20. Maintenant, je dois lui faire calculer 1 plus x au carré. Donc j'écris égal 1 plus x au carré, c'est x fois x. Donc 10b23 fois ce b23, cette cellule b23. Et hop, il a calculé 10 fois 10, 100 plus 501. Ah ouais, il ne s'est pas trompé. Je prends la poignée à droite, et là, euh, il a fait 1 plus 19 fois 19. Et si je continue, euh, ouais, voilà, 1 plus C23 fois C23, il a changé la cellule. Si je reviens ici, il va mettre 1, si je clique ici, il a fait D23 fois D23. Et ainsi de suite, jusqu'à la colonne V. Ctrl S pour enregistrer, je sélectionne mes valeurs, je mets les bordures des colonnes, insertion diagramme, je me mets dans dispersion, plage de données, mes séries de données sont en ligne, euh, je fais à nouveau apparaître l'axe X de ma grille. Et, ah, alors là, j'ai n'ai plus une droite comme souvent. J'ai ce qui s'appelle, en fait, une parabole. Alors, il n'y a évidemment pas tous les points, mais euh, tous les points sont, vous voyez, sur un truc comme ça, qui s'appelle une parabole. Donc, un plus x au carré, ça se représente par une parabole. Je vais aller dans Aperçu pour prendre une photo de cela. Je prends l'outil Capture d'écran. Il arrive. Je sélectionne mon dessin, mon image. Je clique sur la disquette et je l'appelle dans Devoir Math Statistique. Je vais l'appeler 2.png. Je ferme. Je me remets sur le fichier euh, d'écriture. CTRL-C pour reprendre ce que j'ai déjà écrit. CTRL-V pour le réécrire directement. Et donc là, c'est quand je calcule I, 1 plus X au carré. Pour des valeurs de X comprises entre... Alors là, j'ai fait entre moins 20. Entre moins 20 et 20. Je reviens dans mon tableur, je ferme l'aperçu, je redescends, je vais faire des nouveaux calculs. Donc je donne toujours une valeur de x et cette fois je vais calculer 4 facteurs de x moins 3. Je ferme ma parenthèse, ce n'est pas assez large, j'élargis ma colonne. x, je vais prendre a égale aléa point entre point borne. Et je vais mettre entre moins 20 et 20. Je pourrais mettre autre chose. Hein. Et voilà, il me prend moins 14 par exemple. Je vais jusqu'à la colonne V, donc il me calcule, il me donne toutes ses valeurs aléatoires. Et donc ici, je vais écrire égal 4. Je dois calculer 4 moins 3x. Donc euh, là, j'efface tout ça qui s'écrit sans que j'y puisse rien, égale 4 fois, parenthèse, X, donc B44, moins 3, et je ferme la parenthèse, 4 fois B44, moins 3. Je prends la poignée à droite. 4 fois C44-3. 4 fois D44-3. Et ainsi de suite. Je sélectionne mes cellules. Je vais sur les bordures de cellules. CTRL S pour enregistrer. Je sélectionne tout ça. Insertion. Diagramme, dispersion, plage de données, mes données sont en ligne et j'affiche l'axe X aussi. Et je retrouve une droite que je place en dessous de mon tableau. Je clique à l'extérieur du graphique pour qu'il n'y ait plus les poignets bleus CTRL-S pour enregistrer. Aperçu. Alors là, j'ai mes deux premières figures. En fait, voilà, je suis allé euh, sur la page suivante. Je prends mon outil capture d'écran. Je sélectionne et j'enregistre. 3.png Je ferme, je me remets sur mon document texte. Ah tiens. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la parabole. Insertion et mon deuxième figure et d'ailleurs, j'ai oublié de corriger droite par parabole, vous le ferez. Donc ici, c'est pas une droite, c'est une Parabole, on a dit. Et Là, je vais aller insertion, saut de page. Je fais CTRL V parce que j'ai sélectionné mon truc de tout à l'heure. C'est pas 1 plus 4x que j'ai demandé de euh, représenter, mais 4 fois x moins 3 pour des valeurs entre moins 20 et 20, ce qui se représente graphiquement par la droite d'en dessous. CTRL S pour enregistrer. Insertion, image et je prends ma troisième image. CTRL-S pour enregistrer. Je reviens sur le tableur, je ferme l'aperçu, je redescends, je reprends une valeur de x, et cette fois-ci, je vais calculer 7x-4, moins moins, ouvrez la parenthèse, 3x, plus 8, fermez la parenthèse. J'élargis un peu ma colonne et je diminue un peu la police de caractère pour que ça rentre bien. Mes valeurs de x égale aléa point entre point borne parenthèse ouverte moins 20.20. 20, fermez la parenthèse. OK. Poignée à droite, je vais jusqu'à la colonne V. Et je vais lui faire calculer, attention c'est un peu compliqué, égale 7 fois x. Donc égale 7 étoile moins 9, b64 euh, moins 4. Alors, donc là c'était 7x moins 4, moins parenthèse, 3x plus 8. Donc là-haut. Je vais mettre moins parenthèse 3x plus 8. 3 fois cellule B64 plus 8. Fermez la parenthèse. Alors là, il trouve la même chose. 4, bon, ça c'est un hasard. Euh, si je prends euh, la poignée en bas à droite, je décale tout. Il a calculé toutes les valeurs. Je sélectionne mes cellules. Je fais les bords de cellules. Et je vais les représenter graphiquement. Donc, dispersion, plage de données. Les données sont en ligne. J'affiche l'axe X. Terminé. Je prends mon graphique. Je diminue un peu ces dimensions. Et pourquoi donc est-ce que la prof m'a fait calculer ces valeurs-là Surprise. Hein je me mets dans l'aperçu, je descends et ah tiens, je peux observer quand même que ces deux droites-là sont quand même assez similaires. C'est quand même étonnant. Bon, euh, si j'augmente un peu le pourcentage pour pouvoir prendre ma capture d'écran, je l'appelle 4.png. Je vais dans mon document texte. Je reprends CTRL, C. toujours la même phrase. Je vais supprimer pour le faire arriver au bon endroit. Et donc là, ce n'est pas 4 facteurs de x moins 3 que je lui ai demandé de représenter. C'était 7x moins 4, moins parenthèse, 3x plus 8. Pour des valeurs de x comprises entre moins 20 et 20, les résultats que je trouve sont donnés dans le tableau ci-dessous, ce qui se représente graphiquement par la droite d'en dessous. Je prends euh, mon image 4 et là, aux euh, oh, surprises, aux oh, surprises, je constate que je trouve la même droite que précédemment. Pourquoi donc Alors, euh, là, si je prends 2 comme image, je trouve moins 4 dans les deux graphiques. Si je prends... Euh, alors, je cherche une valeur commune dans les deux graphiques. Moins 2, ah, ben, moins 2. Je trouve moins 20 dans la deuxième figure et aussi dans la première. Et donc, euh, là, c'est 7x moins 3, 1. Je vais en fait essayer de le réduire. Cherchons à réduire, enfin développer puis réduire 7x 4 3x plus 8. Alors 7x 4 3x 8. 7x 4, je le laisse. Moins, et eh ben le moins, je le distribue sur le 3x, ça me donne moins 3x. Et je le distribue aussi sur le 8. Du coup, ce qui va me donner moins 8. 7x moins 4, moins 3x, moins 8. 7x moins 4, je ne peux toujours rien en faire. Par contre, le 7x, je peux le mettre avec le moins 3x. Ça me donne 4x. Moins 4, moins 8. Je suis au moins 4, je descends 8, j'arrive à moins 12. Ce qui correspond, ah bah tiens, quelle surprise Bien, à l'expression littérale. Utilisé au-dessus. Plus précisément, au-dessus, j'avais 4 facteurs de x-3 et 4 facteurs de x-3 ça donne effectivement 4x-12. Il est donc logique que l'on trouve deux fois la même droite. J'exporte ce document en PDF pour qu'il ne change plus d'aperçu. CTRL S pour enregistrer. Je ferme tout et je peux en transmettre tout ça au professeur parle par le 13